le monde est cruel, on ne se comprend pas C'est le bordel, un qui dit shit, l'autre very well. On n'est plus là, on est virtuel de papel, le monde est cruel, on ne se comprend pas C'est le bordel, un qui dit shit, l'autre very well. On n'est plus là Communication zéro, t'as trop d'ego Un soldat d'apéro et tu perds ton cerveau Mais c'est pas grave, tu t'en sers pas frérot Avatar sale le réseau même qui veut faire l'homme. Tu cherches l'approbation du roi comme le bouffon. Tu te fais manipuler, t'as le double fond. Tu veux être quelqu'un, mais t'es personne. Tu retournes ta veste en un seul geste. Hein tu aimes et le lendemain tu détestes A l'hypocrisie sur le micro je teste Un, deux, and for the wicked no rest de Babylone, tu t'étonnes que tes relations humaines soient ta faune, sur nos faunes tels, tes fantômes des spectres respecte ma pensée directe, well, fils de Babel, ta défaite est cruelle, dans le décombre de mes pensées tu me rappelles que l'homme n'est pas un mais la bête, qui lutte en toi n'est autre que toi-même. Fils de Babel, le monde est cruel, on ne se comprend pas, c'est le bordel, En qui déchit tout l'autre you gonna wear out, you wanna fight? So come and play. Hey, hey brother, you lost your mind. I want to say, whether well, you're gonna wear out.